Bonjour à tous, euh, merci, merci de votre présence. Euh, J'espère que vous avez tous euh, bien pu vous reposer et manger un petit peu euh, sur le temps de midi. Euh, donc je me présente, je m'appelle Salvatore Beritella, je suis UI euh, designer chez Fujitsu, donc au sein de, de l'Experience Studio. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'affordance, ou euh, comment l'utilisateur interprète et, per et perçoit une interface donc le but ici c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui sera plus théorique que ce que vous pouvez trouver dans les autres salles mais le but ici c'est vraiment de mettre un mot sur quelque chose auquel on est confronté au quotidien que ce soit dans la vie privée, dans la vie personnelle etc., euh, professionnelle. Pardon. Euh, donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aborder cette notion euh, justement dans notre quotidien à tous et ensuite on va la transposer à ce qui nous intéresse tous ici, une interface. Donc la fordance concrètement ce que c'est, euh, ça a été développé par un psychologue américain. Euh, donc c'est tout simplement la capacité d'un objet ou d'une situation ou d'un environnement à évoquer une action ou alors sa fonction euh, et la manière dont celle-ci doit être utilisée. Quand vous êtes tous rentrés dans cette salle, vous avez vu les chaises, vous avez tous compris qu'il fallait s'asseoir dessus. Donc euh, voilà en quelque sorte ce qu'est la fordance. Euh, alors pourquoi ce sujet euh, tout simplement parce que je suis jeune papa depuis un peu plus de 10 mois, donc jeune, mais euh, voilà. Euh, et je me suis rendu compte de la capacité des, euh, des fabricants de jouets avec euh, l'ingéniosité à laquelle ils il, il, il, il, il, il, euh, il concevaient les jouets. Et je me suis rendu compte, pour un bébé, c'est tellement simple dans le sens où, voilà, en fonction des sons, des couleurs, euh, des possibilités qui lui sont offertes, il va très très vite comprendre. Euh, et si on réfléchit bien, euh, le, les fabricants de jouets vont en quelque sorte euh, participer à l'éducation de l'enfant parce qu'il va acquérir des connaissances, euh, il va affiner sa perception, etc., qui va entraîner avec lui tout au long de sa vie. Alors justement, on parle de perce perception. pardon. Euh, en grandissant, on va affiner cette perception. Il va l'affiner, euh, ce qui va permettre de forger aussi euh, une expérience. Euh, qui va là aussi euh, transposer plus tard un peu avec les interfaces, etc. Euh, mais voilà, ça va dépendre aussi de sa capacité physique et mentale. On n'est pas, pas tous euh, euh, au niveau quelqu'un qui a un handicap, etc. Ne, ne percevra pas les choses et ne pourra pas utiliser les choses de la même manière. Donc ça peut à ce moment-là devenir un frein, ça peut devenir euh, voilà, vraiment un frein à l'utilisation euh, au quotidien. Euh, donc pour bien comprendre justement euh, et pour bien pallier à tous ces freins... Euh, il est important de comprendre quels sont les types d'affordance. Quand on parle d'affordance, il, il y a des types d'affordance euh, au sein de ce terme euh, qu'il faudra intégrer très, très tôt dans le processus de conception. Donc on va commencer, donc encore une fois je répète, on prend ça pour la vie quotidienne et ensuite on transposera ça pour les interfaces. Donc il existe trois grands types, Donc, la, la classique, donc perceptible, c'est donc la capacité d'un objet à suggérer sa fonction en la rendant visuellement identifiable. Ici on voit tous le passage piéton. je vous parlais de la chaise tout à l'heure, on sait qu'en voyant ça, on sait qu'on va l'utiliser pour traverser d'un côté à un autre de la route. Alors, euh, ici, on voit aussi que cette affordance, elle a été aussi accentuée avec l'effet 3D, donc elle va être autant efficace pour nous, parce qu'on sait qu'on doit l'utiliser pour traverser, mais pour un automobiliste, ça va gagner en efficacité, dans le sens où il va avoir l'impression de voir des blocs euh, en relief devant lui, donc ça va l'inciter plus tôt et plus efficacement à s'arrêter. Après, en termes d'efficacité, je ne sais pas ce que ça donne, je sais que les pays nordiques sont en train de tester depuis quelques temps, donc je ne sais pas si ça, si ça fonctionne si bien que ça, mais voilà. Euh, encore une fois, euh, perceptible, oui, mais ça va dépendre des caractéristiques de chacun, et des capacités de chacun, que ce soit physique, mentale, etc. Euh, voilà, Quelqu'un qui, qui, qui est aveugle, voilà, on, ce sera beaucoup plus compliqué, etc. Donc là, on va considérer que la performance est réelle, mais elle ne sera pas perçue, par exemple. Ensuite, vous avez la fordance qui est dissimulée. Donc là, c'est un objet qui va suggérer une action. Encore une fois, je parle d'objet, mais ça peut être une situation, un environnement. Euh, qui va suggérer une action, mais qui n'est pas identifiable euh, visuellement, ou alors qui va être détourné de sa fonction première. Euh, alors un exemple assez classique, on peut peut-être avoir tous à la maison, c'est euh, une porte avec un poussoir euh, à l'arrière. Donc visuellement, vous ne voyez pas de poignée, mais vous savez qu'en appuyant sur la porte, la porte va s'ouvrir. Euh, il y a aussi cette image qui est assez parlante, euh, c'est une balançoire, donc à la base elle est faite pour euh, le côté loisir, etc. pour se balancer. Et je pense qu'on l'a peut-être déjà tous fait, mais euh, utiliser une balançoire pour se propulser dans les airs. Donc là en quelque sorte, disons qu'elle a été détournée de sa fonction première, le concepteur à la base il n'avait peut-être pas prévu que les enfants l'utilisent de cette manière. Donc voilà, donc après il y a d'autres exemples qui sont assez représentatifs. Je parlais de la chaise tout à l'heure. Elle peut être détournée de sa fonction première. Si vous voulez attraper un livre qui est en hauteur, vous allez vous mettre debout dessus. Euh, et forcément, vous l'avez détournée de sa fonction première. Ou alors un exemple encore tout bête, utiliser un briquet pour décapsuler une, une bouteille. Donc euh, voilà, Donc, euh, quelques exemples d'exemples de, d'affordance dissimulée. Et enfin, la troisième et dernière, la trompeuse, donc qui est un peu moins évidente, euh, parce qu'elle porte bien son nom, donc elle est trompeuse, donc on va éviter de, de, de l'utiliser que ce soit au quotidien, pour une interface, etc. Euh, donc là, elle va suggérer une action ou une fonction, mais elle ne sera pas rendue possible. Alors là, j'ai mis un visuel avec une, une petite fille qui est en train d'arroser une plante, mais euh, si vous prenez l'exemple d'une fausse plante, vous avez une fausse plante à la maison, vous, vous savez que la plante est fausse, donc aucun entretien, etc. Par contre, vous mettez quelqu'un qui n'est pas conscient que cette plante est fausse, il va peut-être très certainement avoir envie, de s'il a la main verte, de, de l'entretenir, etc. Donc là, c'est une affordance qui est trompeuse, euh, euh, qu'on peut parfois aussi appeler euh, fantôme. Euh, donc voilà, euh, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces trois, trois types d'affordances, on va les transposer euh, justement à une interface, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, la priorité de la fordance, c'est vraiment d'ouvrir une, une expérience une, une utilisateur vraiment optimale avec une interface qui permet vraiment de bien le guider, etc. Euh, on va faire appel à cela, à, pour cela à des, des repères visuels, etc. Donc là, par exemple, pour la fordance perceptible, on a vraiment ces exemples tous bête euh, mais voilà c'est euh, des boutons des liens des pictogrammes des champs de texte euh, des menus etc voilà on sait tous tous les sites font appel à ces éléments donc ce sont vraiment des choses qui sont faciles à, à identifier et, euh, et qu'on retrouve sur l'ensemble du web ensuite vous avez la fornance qui est dissimulée. donc là aussi on a quelques exemples qui sont parlants le logo qui vous amène vers une home page ou alors là on, si on parle de support sur mobile on on sait tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, quand on pense sur le haut de l'écran, vous allez remonter sur le haut de la page, vous allez pouvoir swiper de gauche à droite simplement avec le mouvement des mains, etc. Donc voilà, ça, ça peut être des, des, des types d'affordances qui sont, qui sont dissimulés. Alors encore une fois, on peut reprendre l'exemple du lien euh, que je donnais tout à l'heure, et euh, je parlais d'expérience aussi, donc tous les utilisateurs n'ont pas la même expérience, donc il y aura des utilisateurs novices, plus expérimentés, etc., donc le lien peut être vu différemment en fonction de, de son expérience et de ses habitudes de navigation. On peut peut-être interpréter un lien qui, euh, donc, euh, classique, souligné, en gras, ou peut-être d'une couleur bleue, etc. Euh, peut-être qu'une personne va simplement le prendre comme un texte qui est mis en avant, etc. Donc encore une fois, euh, euh, il y a vraiment toutes les aptitudes et toutes les connaissances de l'utilisateur qui sont à prendre très tôt en compte dans le, dans le processus. Et ensuite, la fordance trompeuse, euh, alors là, c'est un, un, un petit peu moins évident, mais vous allez avoir des boutons, qui, enfin, en tout cas, qui, qui peuvent ressembler à des boutons qui ne sont pas cliquables. Pareil, on peut reprendre l'exemple du lien euh, qu'on a cité pour les deux précédentes. Euh, là, encore une fois, euh, si on se met du point de vue de l'équipe, et que l'équipe de conception, que ce soit le designer en première ligne, euh, il a décidé simplement de, mettre un, de faire un focus sur une partie du texte, en juste, en, encore une fois, en le mettant en gras, souligné, etc. On peut peut-être tromper l'utilisateur qui va penser avoir un lien. On va créer une frustration. On va peut-être même le perdre dans, le, dans, le, dans sa navigation et peut-être même le voir le voir partir du site. Donc là, on va on va vraiment vers une, une mauvaise expérience utilisateur. Alors justement, pour pour pallier un peu à, à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Euh, Plusieurs choses. Euh, on parle, on parle d'éléments euh, depuis le début, euh, que ce soit des boutons, du texte, des champs texte, etc. Euh, ce qui va permettre vraiment de faciliter l'interaction, ça va être l'usage de signifiants. Alors euh, voilà, la définition, je pense, qui est assez claire. Euh, C'est ce qui va être capable d'inciter à l'action et vraiment de favoriser une expérience optimale et euh, de pouvoir guider l'utilisateur dans un parcours d'achat, par exemple, etc. Alors pourquoi signifiant euh, c'est parce que les éléments nous signifient quelque chose, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve sur l'ensemble du web, un bouton d'ajout au panier par exemple, un bouton de connexion, voilà, c'est des choses qui sont réutilisées sur la plupart des sites parce que ça parle à tout le monde, en tout cas aux utilisateurs qui sont euh, ciblés euh, sur ce, ce genre de site. Euh, c'est un peu comme euh, si on... un exemple aussi euh, qu'on a tous chez nous, euh, là qui ne fait pas référence à l'interface, mais c'est une télécommande, euh, on sait tous euh, l'utiliser, euh, on connaît toutes ces fonctions parce qu'on euh, va avoir une disposition des boutons, des couleurs, des pictogrammes, etc., qui sont quasi similaires sur la plupart des télécommandes. Bon, elles sont simplifiées ces dernières années. Mais voilà, on sait que pour éteindre, c'est plutôt vers la partie haute, la navigation en partie centrale, etc. Donc voilà, là, c'est vraiment des signifiants qu'on peut retrouver aussi euh, euh, au quotidien. Ensuite, il y a la fiabilité de l'utilisateur. On en parle depuis le début, euh, mais c'est lui qui est au centre de, de tout projet. C'est lui qui va influer nos choix, etc. Euh, son expérience et ses connaissances, elles sont acquises, ça c'est une certitude, pour la plupart, qu'ils soient novices ou expérimentés. Donc ici, c'est justement, avec l'usage des signifiants, c'est pas de chambouler ses habitudes et de créer, de, de créer quelque chose de nouveau, etc. C'est vraiment de proposer des interactions qui vont être classiques, qui vont lui permettre d'être guidé facilement, de comprendre où il va, euh, ce qu'on lui propose sur le site, etc. Si on reprend l'exemple du passage piéton, on connaît tous le passage piéton sous forme de bande blanche, etc., mais si demain, on met des points jaunes à la place des bandes blanches, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes se mettent, euh, fin, pensent pouvoir traverser et l'utiliser pour traverser d'un côté à l'autre de la route. Euh, il va se poser la question de savoir ce que c'est exactement. Donc là, on a voulu réinventer quelque chose, mais on va perturber plus qu'autre plus qu chose. Donc il faut vraiment faire confiance à l'expérience, à, à l'utilisateur euh, pour concevoir un projet. Et ensuite, quelque chose de... Alors vous me direz évident, oui mais euh, collaborer efficacement dans le sens où euh, plus on va, on va collaborer très tôt dans le projet, et ne pas intégrer différentes parties de, de l'équipe euh, au fur et à mesure, mais plus on va collaborer très tôt et plus on va intégrer l'utilisateur tôt dans le processus de conception, plus on va pouvoir avoir des validations et des tests et des retours euh, tôt et permettre justement de se rapprocher un peu plus de l'interface que l'utilisateur et la manière dont il espère l'utiliser. Alors pour résumer un peu ce que je viens de dire, euh, on a l'affordance perceptible qui est vraiment la plus classique que l'on va retrouver, qu'on va inconsciemment, sans, sans connaître forcément la notion, mais appliquer sur l'ensemble des interfaces. On va voir la dissimulée qui là aussi va venir compléter, va venir un peu... Euh, euh, pas habillé mais voilà vraiment compléter euh, cette, cette première et ensuite dans la dernière qui est euh, qui est la fornance trompeuse là on va éviter euh, dans le sens où on n'a pas envie de perdre justement l'utilisateur pendant le pendant sa navigation de créer de la frustration etc et voilà hop et voilà donc euh, vous avez maintenant un nom à mettre sur, euh, sur, un, sur quelque chose sur lequel on est vraiment confronté au quotidien, que ce soit dans, encore une fois dans notre vie privée ou professionnelle. Euh, C'est aussi bien valable pour un développeur qu'un designer, etc. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, donc euh, pour, pour concevoir en tout cas une interface, il faut vraiment bien garder en tête que derrière toutes les interfaces qu'on va utiliser, ce euh, sont des humains qui utilisent ces interfaces avec des faiblesses, euh, avec des forces, qui vont pouvoir qui vont justement les utiliser on doit en aucun cas vraiment on ne doit pas négliger toutes ces toutes ces différentes caractéristiques pardon et voilà merci pour pour votre attention